Ils sont très, très rares dans les médias. Ils ont plutôt appris à les fuir, voire à s'en méfier. Louis, le fils de Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias n'a accordé qu'une seule interview jusque-là. C'était il y a 4 ans pour Paris Match. -vous ça, ça va très bien. Merci d'avoir à tous les deux de votre Comment présence. Merci bien. de vous recevoir. Mais c'est un plaisir. C'est vraiment gentil. C'est si rare. Les médias, vous avez plutôt tendance à vous en méfier et pourtant, vous avez décidé de rendre public, de publier ce livre à quatre mains, de le rendre public, de nous faire partager ce dialogue franc, ouvert, parfois musclé. J'adore quand vous dites, Cécilia, que parfois vous avez envie de dévisser la tête de votre fils. En lisant votre dialogue, j'étais clairement de votre côté. Si je pouvais vous aider à dévisser la tête de lui, mais à vous lire, je me suis dit que l'envie de désaccord était bien plus forte que l'appréhension de l'exposition médiatique et que la peur d'être jugé. C'est le cas on s'est écrit des lettres, parce que je trouve qu'il est dommage qu'on ne prenne plus la plume aujourd'hui. Oui, On n'est pas le fils d'un ancien ministre et président de la République et d'une passionnée de la vie publique. Pour rien, vous avez attrapé le virus. Vous écrivez d'ailleurs que servir son pays est un privilège qui implique beaucoup de sacrifices. Sacrifices pour les familles aussi. Et ce choix, ton papa et moi, écrivez-vous à Louis, l'avons fait, je l'avoue, sans vraiment en imaginer les conséquences pour vous, sur vous. Vous avez culpabilisé, regretté. Vous en vouliez à vos parents vous réfléchissez vous réfléchissez l'un et l'autre sur le patronyme que portait Louis, notamment au lycée français, un nom qui vous, vous moquerie, voire raillerie et brimade à l'appui de la part des élèves. C'est déjà pas terrible, mais ça peut se comprendre. Mais de la part aussi des enseignants, Cécilia. Oui. Vous dites des professeurs laquelle... vraisemblablement engagés politiquement. Bien sûr. Qui du coup s'en prenaient bien indirectement sûr. à Louis. Bien sûr. Ça bien vous dérange ou c'est de la pudeur, Louis Sarkozy La décision de rentrer dans cette école, vous l'expliquez très bien dans le livre, elle pouvait nuire à votre père qui était à l'époque à l'Élysée. Ses conseillers s'en inquiétaient. Oui. Mais vous écrivez. Il n'a pas oublié d'être un père. Si Louis a d'abord été le fils de son père, vous, vous avez toujours été beaucoup plus que l'épouse d'un ministre ou d'un candidat. Cet exemple-là, il était incroyablement moderne à l'époque. Et vous rendez hommage à Nicolas Sarkozy, qui vous a toujours protégé, je cite, contre les machos du pouvoir qui voulaient vous cantonner à un rôle de femme d'eux. Vous racontez... Les dessous de cette mission, enfin ce qui est dissible, parce qu'à un moment il y a une petite phrase, vous dites je ne peux pas tout dire, notamment la rencontre surréaliste avec Kadhafi dans son bunker, il est 2h du matin, il y a une fausse lumière du soleil, et là par une espèce de réflexe, vous vous emparez d'une cravache. Louis, vous racontez l'immense fierté que vous avez pour votre mère entre autres à propos de cet épisode, à tel point que vous vous demandez « suis-je condamné à cause de toi ou grâce à toi à ne jamais me satisfaire de la compagnie d'une femme banale ?» <rire> euh, Votre maman, Louis, a toujours montré une, une liberté, une ouverture d'esprit qui me faisait me dire à l'époque que vous deviez être de temps en temps un peu regardé de travers par le gros des troupes avec lesquelles vous aviez à, à travailler. Donc je, je réserve profondément le droit d'être déchiré sur le sujet mais, mais regardons. Oh, regardons Qui qu ce... parle bien <rire> <rire> Ah oui, non, mais votre maman dit qu'elle sent vous, qu'elle vous voit un avenir politique. Enfin, <rire> <rire> non, vous avez <rire> ça injuste. dans le sang, franchement, Louis. Ça veut dire mais je vous ai dit, dit tout à l'heure, on est avec. Exactement. La première fois que vous avez vu Nicolas Sarkozy, vous saviez qu'il aura un destin. Vous avez la même intuition pour votre fils. Totalement. Vous connaissez la, la mauvaise foi des médias, pardonnez-nous ah, oui. ce petit <rire> mais vous Non, taquine. mais. On voit très bien que vous lisez beaucoup, que vous êtes ah oui. très cultivé, que vous argumentez chacune des positions, qu'on soit d'accord ou pas, mais que vous les défendez à chaque fois avec fougue. Avec euh, une citation qui est assez alors de tête, hein, mais dès le début de, de, du livre, euh, ce qui n'est pas sujet de discussion, ne sera pas sujet de progrès. mais Ça résume bien euh, l'esprit de votre, de filet votre filet échange. De On ne vous fait passer pour non. rien. On dit ce que vous êtes ce qu'on découvre avec beaucoup de plaisir euh, en vous lisant tous les deux. gentil. Moi, j'étais très envieuse parce que le dialogue est parfois difficile avec ces enfants. Il est difficile. Il est difficile, il est voire même impossible. Et que vous réussissiez à faire ça, c'est absolument euh, éblouissant, vraiment. C'est intéressant. Et ouais, intéressant. intéressant. Il y a mille et une choses qui sont débattues de façon brillante entre mère et fils. Merci Je vous beaucoup. encourage à lire Une envie de désaccord, c'est aux éditions Plomb. C'est signé Cécilia Attias et Louis Sarkozy. Vous restez avec nous est oui. Vous connaissez la mauvaise foi des médias, pardonnez-nous ce oui. petit écart.